Bonjour à tous Allez, on fait un let's play sur X-Wing. Alors bon, je dois vous le dire tout de suite, c'est pas ma spécialité X-Wing, hein. c'est plus la spécialité de Kevin. Moi, euh, j'avais beaucoup joué à la V1, c'est euh, ma deuxième partie euh, en V2 et entre les deux il y a beaucoup de temps, euh, il y a presque, presque un an. Donc voilà, j'ai tout à réapprendre et euh, je dois quand même avouer que euh, ouais, je ne suis pas encore au point. Mais ce n'est pas grave, l'objectif c'est plutôt de, une fois de plus, comme pour Warcry, tester le setup. Je suis plutôt convaincu, j'espère que la qualité va vous plaire. On verra ce qui se passe hein, ou ce qui ne se passe pas. En tout cas, je vous promets que la prochaine fois, je ferai mieux. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que c'est ça le plus important. À commenter et à liker et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ready for the fight in the starship Allez, go Moi, je suis pas un pilote hors pair qui sait naviguer dans toutes ces choses-là. Partant du principe que j'ai pas l'œil. Ah ouais. Initiative la plus basse se déplace en premier. Voilà. J'ai trois pour euh, mes deux protecteurs escadrons bleus. Je crois ouais. que je suis le seul. Ouais. Donc, je commence mon, euh, mon mouvement. On est bien voilà. d'accord Donc, un des deux. Euh, je vais commencer par celui-ci qui est le 11. Et c'est celui qui est là. Et je vais déclarer un tout droit à vitesse... 2 Merci. Ouais ouais elle tourne. Mais t'inquiète pas, elle tourne quand je la sollicite. En fait. Quand je la solliciterai. Un tout droit. En deux. Et Walouche. Son action. Je dois définir son action. Donc son action pour l'instant ça va être. Un petit de se concentrer, parce que pour l'instant je pense pas être trop, euh, trop en danger. J'enchaîne. Euh, ah oui, c'est ça, oui, j'enchaîne mon autre. Hein. Alors l'autre, tac, je fais un 4 tout droit. Hop, et puis on va partir sur une concentration aussi. Voilà. Euh, mon arc, euh, arc je fais un déplacement de 3, tout droit. Parce que là aussi, pas très à l'aise avec les, les chnuppies. Voilà. On va là également mettre ceci. Et puis avec lui, je fonce. Mais Voilà. À toi. Voilà. Il va faire un... Petite concentration. Il va faire un 3 tout droit. Il va faire un petit tonneau. Ah ouais. Voilà un tonneau, tonneau à gauche. Ah, Trois tout droit. Ça pas, <rire> Action. Bah, c'était son. Ah bah c'était Faire un Et enfin la chose, il va faire un 1 tout droit. Il est à fond là. Euh, <rire> il pourrait aller encore moins vite. Il pourrait vrai. aller à zéro. Vrai, il, aller à zéro. <rire> vrai. il pourrait aller à zéro. D'accord, bonne information. <rire> voilà. Euh, ben, voilà. Et il fait comme action. Faire renforcement en avant. Tu sens l'astéroïde là Tu le sens proche hein Ouais, mais regarde, ça va passer. C'est cool. <rire> C'est cool. Euh, en action, euh, bon, on va mettre aussi hein, une petite concentration. Hein parce que là, de toute évidence, on n'est pas concentré. <rire> 3. À 3 parce qu'il en faut un peu, mais pas trop quand même. Voilà. Hop là, concentration aussi. Alors, on va faire le chasse-sortie. Il va faire un 3 à droite. bosque il bouge à deux parce que je n'ai pas fait trop bouger je pense Et il va il va faire un petit oeil il fait un 3 à droite Il fait un 3 à gauche. Alors, euh, viser laser calibré. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans le bull eye, ajoutez un résultat non-œil. Voilà, voilà. Tout que à l'heure, il y était. Comment je l'ai... Donc, il y aura un résultat non-œil oui, tout à l'heure. Oui. J'attaque avec 2 dés. J'ai apporté 1, c'est ce que j'allais dire, donc je lance 3 dés, et euh, j'ai euh, le tir prophétique, je sais pas si tu connais, non, en fait tu lanceras euh, autant de dés de défense qu'il y a de touches, c'est-à-dire que si je fais qu'une seule touche, qu'un qu dé. par contre euh, jusqu'au maximum de ta défense. C'est parti ah. Voilà, le moment de gloire est arrivé. <rire> Je ne vais pas euh, consommer. D'accord, donc tu conseilles pas ton œil Putain qu'il y a de tirs, bordel. Bah non parce que mon œil c'est euh, de lancer. Ouais. Euh... Oh, T'aurais pu trans le transformer pour faire une... Alors, un dégât. Ouais, un dégât, mais euh... oui, ça n'a pas de sens. Ouais, me... Ok donc ton deuxième 4. Ça commence bien, je suis content. Oui effectivement là. Euh... Je vais tuer sur lui aussi. Euh... Ouais, ouais, je suis à portée largement. Non, mais je pense à, à utiliser ma torpille à proton. Ah non, c'est une attaque si je cible, il n'est pas ciblé. Allez, on attaque avec 3D. Je suis en distance à 2. J'ai prédateur. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans le bull eye vous pouvez renoncer un dé d'attaque. Euh, et il n'y est pas. D'accord, pas de problème. Putain, je suis à fond, là. Voilà, ouais, euh... Une touche. Voilà, très bien. Et ben voilà. À toi. Donc, Donc oui. mes quatre. Donc. C'est la soirée Légion, en fait. <rire> <qui> te... <rire> Détends, toi. <rire> Donc, moi, le contre maître. Il va se faire un désarmement. Alors, il se désarme volontairement, Oui. ça, ça m'inquiète. Donc, c'est avant de vous engager, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans, un, dans votre bousaille, apporter un d'eux et gagner un marqueur de désarmement. Dans ce cas, le vaisseau ennemi gagne un marqueur de rayon tracteur. Ah oui, d'accord. Et donc, le rayon tracteur... Donc, ça va te faire une initiative, euh, un, une esquive en moins. Maintenant, donc, Bosque va attaquer... Donc au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 0 ou 1. Dans ce cas, vous gagnez un marqueur de calcul, sauf si ce vaisseau choisit de gagner un marqueur de stress. Donc je vais lancer 4 D d'attaque. Et je vais transformer donc, mon calcul. Okay. Donc 4 dégâts. Je vais jamais Et là la part. du coup je vais je peux pas du tout faire le même jet. Voilà. Bon, tu le transformes. Bah oui je vais le transformer. Donc ça te fait Donc, 3 dégâts. Lui. Bah lui va attaquer euh, lui là-bas. T'es pas dans le boulay hein. Euh non non. C'est lui qui t'attaque. Ouais ouais ouais. Ok. Non, c'est pas grave. Donc je suis à portée je pense deux. Non, mais... Eh ben non. Et une reporter trois. Mmh. Donc j'ai un dé voilà. de défense en plus. Voilà. Ça <rire> moi, c'est la sortie de Clone noir qui me motive. <rire> Et moi, c'est la clown noir qui me déprime. <rire> voilà, deux yeux. Ah bah, non, non, Ok. Les, transformes, ouais. euh, tra les transforme, hein, ouais, c'est ouais, ça ouais, L'œil les transforme tous. Ouais, ouais, ouais, l'œil les transforme tous. Concentration, donc je prends une touche. Euh, ouais. J'ai pas de bouclier sur cela. Donc c'est euh, une touche directe. Ouais, donc c'est une touche directe, c'est monsieur Ponce. Par contre, il avait coque amélioré. Hein. Ah, ok. Donc euh, ah, il ouais, okay, faudra en faire 6 pour. Six. Euh... Okay. ok. Ok. Next. Oui. Et lui, bah, va tirer à euh, fond, fond de train. train euh, une. une. Ouais. pas Je pense que je suis pas plus loin de... Il faut que tu sois à combien de lui pour euh, pouvoir bénéficier de ton... Euh, bah, faut Il faut qu'il soit à portée 3 pour que j'ai tous mes bonus. Donc euh, Donc je lancer 3 dés. Un dégât. Je transforme pas... En... <rire> je vais me prendre une belle attaque donc je suis pas fou. Une Ça évasion, suffit. Voilà. Bon. Ok, à, à moi Ouais, à tes... Euh... Un peu de temps 4 et 3. Euh, avec lui, j'avais utilisé mon. Ah non, tu l'as pas attaqué lui Non. D'accord. Bon, je vais commencer par lui. Je vais attaquer celui-là. Euh, quoi... Donc, tu lances. 3, euh, 3 2D. À 2. 2D. Je suis à 2 distance 2. Ah bah, quand même. T'as une concentration. Concentration, je le dépense comme ça. Ok. Et puis là-bas sur le sur le Z95 par contre là je suis okay. à 1 donc j'ai un D de plus C'est le combat des petits hein. ouais. des deux contre deux. Voilà Ouh. donc tu prends le critique c'est ça Voilà un bouclier qui part et as un bouclier qui part Ok et ben voilà fin de tour alors euh, lui il va faire un un 1 qui tourne. Super oh, live. Non. T'inquiète, ça va venir. Je vais venir ici et je vais cibler en action. Donc c'est le 11. Je vais cibler. Qui a le moins de défense Lui, de toute façon. Je vais cibler lui. Voilà. Ensuite, je vais jouer celui-ci. Alors, celui-ci, il, il fait un 2 serré. qui ne va pas passer s'il si va passer. Non, c'est bon. Il va venir ici. Voilà. Et ici... Euh... il va mettre un concentration. Ensuite... Euh, Windu. On peut faire un 5 euh, demi-tour Ouais, c'est Windu. C'est un Jedi. Il se stresse. Il se stresse. Après avoir entièrement effectué une manœuvre rouge, vous pouvez dépenser un marqueur de charge pour effectuer une action, même si vous êtes stressé. Hop là. Donc maintenant que je suis là, si je cible, je peux tout relancer, c'est ça Ah oui. Eh ben, je vais cibler. Euh, oui, pardon, excuse-moi. C'est là. Je vais cibler parce que de toute évidence, j'ai un peu besoin de pouvoir relancer Putain. mes dés. Tu, tu veux la tête de mon bosque Bah il y a un moment, où il va falloir que je le travaille tout de suite. Ouais, ouais. Je vais pas faire la même erreur que dans Warcry. <rire> Et euh, mon euh, arc fait un 2 tout droit. Hih ça va coincer. Ouais, ça va coincer, il va s'arrêter là. Et il va s'arrêter là, et en fait, il va s'arrêter là. Parce qu'il va pas pouvoir dépasser l'astéroïde, donc il s'arrête au niveau de l'astéroïde, je crois. Ah, tu, tu, tu penses que là, ça va pas passer, non Là, je pense Je pense pas que ça va passer. Oh, putain, si, ça passe. Ah, si, si, ça passe. Confirme, c'est le, le canon qui a touché. Oui, c'est juste, hein. <rire> Très osé. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est. Est-ce qu'on a le droit de mesurer à tout instant les distances eh de non, tir faut Non. D'abord que... D'accord. En phase d'action. Oui, donc je peux pas mesurer les distances ouais. de tir à ce moment-là. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas un problème. Je vais... Euh... Toc, toc, toc. Qu'est-ce que tu me conseilles en tant que bon joueur ciblé aussi euh, Moi j'aime bien non -oeil. en général. Je fais, je fais concentration. Ouais. Bon. Ok, allez, un petit non -oeil. À toi, alors moi je vais faire chasse-sortie, faire un 2 serré à gauche. Je pense que là, dans ce tour, je vais pas faire grand chose. Déjà, ouais, tu vois Donc je saute ma phase d'action. Ouais. boss qui bouge pas, ce stress. D'accord. Euh, lui, il fait un 1, léger à droite. Il se aussi. C'est pour ça que c'est plutôt bien d'avoir l'initiative. Ouais, Donc pareil, il saute sa phase d'action. Mmh. Du coup, tu ne te il me... pas dans les arcs de tir que j'imagine. Lui, mmh. par contre, il va y aller. Ok Très bien. Et lui, il fait. Il, il, il, il, il fait quoi il va. Euh, merde, il va. Il va cibler. Il y a eu mon ciblage. Eh bah tu choisis un numéro qui correspond ah, ouais, à ton gars. C'est 10. C'est ton 10. Tu cibles qui Il faut que je sois dans ton arc pour cibler. Ah, non, non, non, ah, non, non, c'est à 360. Ah ouais, ouais c'est vrai. Il faut être au moins à 3, c'est ouais. ça Ouais. Hein Ouais ouais. D'accord, ok. Très bien. Donc initiative 4 d'abord. Donc tout est 4. Alors, eh ben, ce sera, mon... sera mon... Mon ami Mass... Euh, oui, mon ami Mass. Ça vaut mieux le clipper. Mass Windu, Mass va attaquer. Donc, tu es dans mon Bull Eye, donc je rajoute un œil. Ouais. Puisque j'ai visé laser calibré, j'ai deux d'attaque. Et euh, je vais toujours utiliser le tir prophétique, parce que tu es également dans mon Bull Eye qui fait que bah si j'ai vraiment que une réussite tu, tu, tu ne lanceras que ou oh, okay. en BD que as apporté. Et oui et je suis apporté un, ça je l'oublie souvent, merci. Allez, il faut okay. qu'il se passe quelque chose, c'est maintenant, c'est le moment. Après j'ai la visée, donc comme j'ai la visée, je peux relancer oui. euh, mes yeux. C'est pour ça qu'un œil, moi je pas Parce que là, tu aurais, aurais, bah, aurais, aurais tout transformé. Et t'aurais transformé, tiens. Ah ouais. Parce que là, tu vois ton œil, en fait, il va te servir à que dalle. Voilà. Alors ensuite, euh, si je peux utiliser la force pour transformer autant ah, oui, d'œil que je veux, ouais. et euh, j'ai la force, donc euh, je vais les utiliser les deux parce que euh, après je n'en aurai pas euh, spécialement besoin et je recouvrirai un à la fin de la partie, à la fin ah, du la tour, du tout, ouais. à la fin du tour. Donc faut pas hésiter à, à s'en servir. Ah, bah, vrai, je... Donc ça te fait trois touches. Bon ben bah, moi je vais lancer qu'un seul dé et je fais un non-œil, Donc autant dire je fais rien. Donc j'ai plus de bouclier. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je vais donc jouer mon arc. OK mmh. Donc, mon arc, il va, euh, va, euh, va t'attaquer. Il va te tirer dessus aussi. Il tire avec 3 dés. Il, il a porté 1. Il tire 4 dés. Il a concentration. Et voilà. Et très bonne remarque. Ça me fait 3 touches. Voilà. 3 touches. Ça fait 3 touches. Et donc, euh, j'ai un artilleur de poupe vétéran après avoir effectué une attaque principale. Euh... Alors, attends. Tant que vous effectuez une attaque principale, vous pouvez dépenser euh, une charge pour relancer un dé d'attaque. Ouais, j'aurais pu relancer ce dé-là, en fait. C'était intéressant. Ah oui ça c'est le pouvoir spécial. Ouais. Le... Par contre ouais. je, vais, je, vais utiliser, je vais utiliser mon artilleur qui va me permettre d'effectuer une attaque principale bonus avec mon arc arrière. Et du coup je vais tirer sur lui. Ouais. Donc là je lance 2 dés, je suis à distance 2. Donc ça reste 2 d Et moi je vais avoir un dé de plus parce que ça passe dans un astéroïde. D'accord. Une touche. Je suis concentré. Euh, ouais, mais tu l'as utilisé, ton, ta concentration. Pour euh, Pour ton, ta première attaque. Ah oui, exact. Fallait que je l'enlève. Okay. Merci. Donc, un dégât. Très bien. Bon, hein. Enrul le soulec, euh, je sais pas, euh, il a un nom imprononçable, celui-là. Il a rien. Bon. À moi, donc, euh, contre-attaque, quand même. Contre-attaque, donc déjà... Bon, Bon, on va dire que je ne suis pas dans ton bullseye parce que je pense que je j'étais pas super bien. D'accord. Donc lui, il peut tirer sur personne, donc ça, ça va. Bosque, il va tirer sur lui. D'accord. Donc portée... Il était porté 1 ou portée 2 quand tu as tiré Non, portée 2, je crois. Oui, portée 2. Et pas dans mon bullseye. Donc Bosque tire sur celui-là. Hein, ouais, voilà. Donc, donc 3D. Celui-là, c'est le 11, c'est celui qui a déjà une touche. Putain. Euh, écoute, je vais transformer. En 4 touches. Ça va là Ouais, c'est Bosque, hein. Attends, il s'est pris quand même des Royal Normal dans la gueule, là. Non, donc 3 ouais, touches. 3 dégâts. Donc il a 4 sur 6. Concorde ouais. 2. Bah lui, il tire dessus. Donc là on est d'accord qu'en fait le vaisseau ne gêne pas. en fait, Il hein, y a des conditions qui non. font que des fois des vaisseaux peuvent avoir une carte d'amélioration qui leur permet d'avoir de, de couvrir, comme par exemple ouais. le Faucon le fait, je crois. Ouais, tu peux lui euh, pas, tu peux euh, voilà. mais là en l'occurrence. Donc là, je suis à portée 1, donc je vais lancer un dé en plus. Attention. Il y a Un dégât et un dégât critique. Moi, je lance 2 dé pour me défendre. C'est qui qui m'attaque, là C'est lui. C'est hein Victor. Bah, dégât critique, donc. Ok. Du cul, le double dégât. Euh, « Avant de vous engager, lancez un dé d'attaque sur un résultat tout, subissez un dégât. » Donc au moment où tu vas jouer, tu vas lancer je... un dé. Soit j'explose, euh, soit voilà. rien. Soit soit tu retournes soit... le truc. Soit je retourne le truc, ouais. Ah non, c'est une action pour retour... pour réparer cette carte. D'accord. Et réparer, c'est quoi C'est la retirer Ah non, tu la retournes. Ah, je la retourne, ok. Bon, je vais jouer celui-ci, je vais euh, attaquer là. ta phase d'engagement, il faut que tu lances ton dé. Ah ouais, d'accord. Parce que okay. là, on est en phase d'engagement. Donc, euh, explosion, il se prend un dégât. Donc, il explose. Bon, bah, avec lui, je vais attaquer lui, parce que je suis qu'à 1 Donc, tu, tu vas te stresser. Je vais pas... Après avoir défendu, si vous n'avez pas lancé exactement 2 dés de défense, l'attaquant gagne un marqueur de stress. Parce que moi, je, pour l'instant, j'ai mon système d'occultation, qui fait que je vais lancer 3 dés au lieu de 2. Donc, toi, tu t'es apporté combien Je suis apporté 1. Donc tu vas lancer un dé de plus. Ouais. Et moi j'ai 3 au lieu de 2 parce que j'ai mon système d'occultation. D'accord. Tant que j'ai pas subi de dégâts, je le garde. Euh... Ok, donc si tu es dans mon boule high, j'ai Prédateur, pourras je pourras relancer peux relancer un dé. Un dé. Et ben on va relancer un dé. Ben C'est très bien. Bon, je pense que mon système d'occultation va... va dégager. Bah ben, Il dégage quand même. Parce qu'il se prend... Le critique. Ouais. Et donc il est détruit ce système d'occultation Ouais, c'est ah ouais, ouais, Parce qu'il ne se recharge pas. Il n'y a ouais. pas le petit, euh, le petit truc. Hein. D'accord. Peut-être peut qu'avec des cartes, elle peut le ouais. régénérer, mais je. Et ben euh... c'est fini. Oui. Ok. Fini. Et ben lui en fait c'est super bien vu parce que j'avais même j'avais même pas pensé, mais je vais faire un 1 comme ça, comme ça ça va me déstresser parce qu'il est bleu. Mm. Mais il faut que j'aille au bout de mon mouvement pour le faire. Ah non, ton déstress, tu le fais maintenant. D'accord. Pas... Bon bah voilà. Et il va, va, voilà, va s'arrêter là. Va, la, la, la Moi, ça m'arrange. J'aime pas du tout cette histoire. J'ai absolument pas joué le jeu, le, le, la partie comme ça en fait. Mais c'est pas grave. Hein, je découvre. Ok. Donc pas d'action parce qu'il a pas de carte. Euh... Oui, mais je pense pas. Hein, c'est ça cool. euh, Ensuite, bah lui. Il va aller se rentrer la gueule quelque part aussi, puisque de toute façon il n'a pas trop le choix. Ah en bah, même temps, ouais. là on est un peu serré du cul. Ah bah oui, bah, là, Donc veux. bon, voilà. Et puis bah, je vais venir bénir en fait. Je vais venir bénir ici. Voilà. Alors là tu vas bump à gauche. Voilà, c'est à dire que je devais. Euh... J'aurais dû le bouger en premier en fait. J'aurais dû me bouger en premier. C'est pas grave, je vais rester là, c'est très bien. Pas d'action, c'est le top. Alors, le chat sorti. Il fait un insérer. Z95, bah, il va, il va Mace Windu. Un Peu le lock. Ouais. Tiens, j'en profite de ton très beau Z95. Ah oui, pour, euh, un... pour le comparer, en oui, fait beau, au, non, hein, au hein. premier Z95. Euh... Enfin, c'est pas le premier, ça, c'est le deuxième Z95 qui était euh, ah oui, V2. Voilà qui était sorti euh, Soleil Noir, et donc voilà ça c'est le nouveau euh, Z95, juste pour les montrer, Fen alors du coup, hein, déjà la figurine, alors sinon on est sur la même figurine je pense, hein. Ah oui, c'est c'est la même figurine euh, repeinte, ouais. et puis on va faire la même chose avec le arc, puisqu'il y avait un arc qui était sorti, mmh. Et donc euh, bah, la différence entre les deux en fait c'est que le, le nouveau est tout neuf en fait. Alors ouais, que l'autre il est tout, vieux. Il est tout vieux. vieux, alors il est estampillé euh, rebelle oui. et euh, il, est, il est tout crado, euh, enfin tout pseudo-crado. Alors que l'autre, bah, il est sorti d'usine, donc il est, il est, il est plutôt classe. Plus... Alors on remarquera quand même que euh, j'ai pas eu de chance et que tu vois sur le bord de l'aile là j'ai un j'ai un, un pâté de peinture. Ah oui, oui, c'est vrai que Faire attention à ça. Sinon, bah, là, pareil, c'est sensiblement la, la, même, la même figurine. La même figurine. Il peut bouger, lui euh, oui, oui, je le fais même bouger, mais bon. De rien. Oui, parce qu'il arrête pas de planter de tous les côtés. Donc... Allez, j'attaque avec ma euh, bah Lui, hein, parce que de toute façon, je ne vois pas qui... j'ai de j'ai une constante il faut toujours attaquer le même mec qui est ouais est... Ouais, voilà. ouais ouais ouais faut, faut, faut y aller quoi voilà. donc, donc là j'ai euh... là j'ai trois euh, t'es dans mon boule high, donc j'aurai un œil de plus voilà superbe bon bah je vais utiliser un pion de force pour transformer ça en touche voilà, ça fait une touche, un critique. Et, une touche, et un critique. Bosque il est assommé. D'accord. Après avoir exécuté une manœuvre, si vous, êtes, euh, si vous êtes déplacé à travers ou si vous avez chevauché un obstacle, subissez un dégât. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Donc Bosque attaque à lui. Mmh. 2 Tu peux réparer ta carte là-bas Alors ah non, non j'ai aucune solution pour réparer, hein. j'ai que dalle. Donc là, c si jamais tu tapes quelque chose, tu prends un dégât, c'est ça Ouais. Déplacer à travers ou chevaucher un obstacle. C'est ah, un obstacle, c'est pas ouais. un vaisseau. Ouais. Ben, un dégât et un dégât. Et un dégât. le non il n'était pas dans mon bousaï donc. Alors j'ai deux en défense me semble-t-il. Il y en a très bien. -toi. Ok, donc Bosque dégage. Dégage Box. Après, lui le chasseur T -il va quand même tirer sur lui. Mm -hmm. Donc il a porté 1. Mm -hmm. Donc il va lancer 3 d mm -hmm. Deux dégâts. J'en prendrai qu'un. Après, donc lui, il est intact. Mm -hmm. Lui, il, il a déjà un. Oui. Bon, bah, il a. Merde. Je chiens, là. Soit porté 1, soit porté 2. 3. 3. Eh ben écoute, on va lui bon, tirer dessus à lui, c'est porté 1, donc c'est tout bénef. Donc il va lancer 4D d'attaque. Parce que toi, c'est Joel Gros, donc. Tu fais quoi a... t'attaques le... Euh, le arc Oui. Donc à portée 1. Ah oh, <rire> oh Magnifique Oh oh oh oh, oh <rire> Ça a l'air de concentration euh, Ah non, malheureusement, tu vois, j'étais stress. <rire> Et enfin, lui, bah, va balorder une petite... Euh... Ton Z95. Petit, euh... ah, il a tiré sur ouais, mon arc. Ouais, attends, que problème, Alors, tu vois, toute l'absurdité d'X-Wing, et là, je vais me faire jeter des pierres par les joueurs, okay. euh, les vaisseaux s'entrechoquent entre eux. Voilà. Mais par mais, contre, quand on tire, on peut tirer à travers un vaisseau. Mais tout va bien, il hein, n'y a pas de problème au niveau des règles. Ouais, ouais, hein, en plus, un... Un taille, hein, c'est-à-dire des panneaux, euh... <rire> voilà. Là, regarde, j'ai un creux. Oui, oui, c'est ça. Dans creux, il tire, tire dans le creux. <rire> oh, vachement bien. Ouais. Bon, après, on va pas casser du sucre sur un des meilleurs <rire> jeux de Star Wars, mais, euh... mais, mais ça, c'est une incohérence, moi, qui, qui a fait qu'il y, y a, je connais des joueurs qui, euh... qui ne, qui, ouais. qui ne voyaient que ça, qui ne voyaient que ces incohérences-là. Ouais, ils ont préféré la fluidité à la logique. Euh... Ils ont, serait... non, ils ont préféré la logique. À la fluidité, parce que c'est de la fluidité en fait qui fait que le jeu se comporte comme ça. Ouais, mais... Fluidité dans le sens comme ça, tu te fais pas chier à bah avoir là, les... Là tu me mesures je montre sur la caméra qu'avec ton Z95, tu tires sur mon arc. Non mais je vais, je vais tirer parce que je pense que lui il est bientôt mort. Donc je prends la... Ah, mais il se rigole, il a deux touches. Bah voilà, oh, mais il a trois blindages blague. donc... Ouais, donc non, parce que le problème c'est qu'avec mon missile à concussion, je vais mettre un dégât... À tout le monde Ouais. Non, expose une carte de dégâts. Donc, euh, Bosque va devoir exposer une de ses cartes de dégâts. D'accord. Mais bon. Donc, il balance un des missiles. Donc, 3D. Sur qui, alors, du coup Sur Mace Ok. Masque, qui défend avec 3D, quand hein, même. Ouais, ouais, bon, ouais. Ouais, mais bon. Bon, alors, j'utilise... La visée pour relancer tous mes dés. Il vaut mieux. Bon, mais bah, un dégât. Ah, merveilleux <rire> Bon, ben, bah, alors, donc, tu te prends un dégât. Putain. Donc, ce qui suffit à le détruire. Oui. Et moi, j'expose... Donc, tout ce qui a à un Dommage structurel. Tant que vous défendez, lancez un dé de défense en moins. Donc autant dire que je n'ai plus de défense avec Bosque. Ça tombe bien, j'ai plus un pour t'attaquer. <rire> eh ben voilà, j'ai fait. Euh... Ça fait le caf. 2 dés sur le sur celui qui est tout neuf et qui défend avec 3 dés de défense. Voilà. Mmh. Mmh. Et puis... euh, donc lui. Mmh. ont portée 1. Okay. Un dégât et un dégât critique. Donc un critique. critique. Subissez 72 points de dégâts. Vous ne pouvez effectuer aucune action excepté la concentration et les actions de cartes de dégâts. Voilà. Bah, ça tombe bien parce qu'avec lui, à part des concentrations, je n'allais plus faire grand chose de toute façon. <rire> Qui d'autre euh, lui, euh, lui. Lui sur lui, ouais. Mmh. Mmh. D. Bah, de la merde et puis bosque et bosque aussi ouais il va lui tirer dessus portez deux 2. portez deux magnifique <rire> et puis par bah, euh, lui on va attaquer euh... Ils sont tous tout neufs aussi, j'imagine. Ouais. Euh, ah, ouais, J'ai vraiment rien fait en fait. Euh, <rire> non, aussi, lui il est a... endommagé. Il a un bouclier en mais... D'accord. Ok. Je pourrais relancer une attaque. J'ai que 2D, mais je suis à distance. Ok. Ça fait 3. Ah le seul... Hop, Et... je relance. Voilà, ça fait une touche, un critique. Ah, j'avais œil, j'avais concentration, mmh. donc ça fera 3 touches. Ah, bah écoute, c'est trois critique. touches vont euh, toucher, donc euh, ça fait. ça paye pas. Ouais, il a très peu de, ouais. de vie. Il est mort yeah. Attends, si lui, quand même, il tirait sur lui quand même, s'il si pouvait. Ouais, allez, vas-y, je vais tirer donc sur lui. Donc c'était porté. porté 3, 3D. Deux dégâts. Mais oh il me saoule ce tapis. Je ne fais pas assez de... Voilà. Tu vois, quand je fais pas aussi, ça... ça, ça Deux dégâts. Ça ne roule pas. Est-ce qu'il de touche lui Ouais, il est dans son ah, bonsaï. Ah. ah non, pas dans le boule. Ah euh, non, non dans pas l dans l'arc de tir. Ouais, hein. l de tir. Ah. Bon, bah écoute, il va lui tirer dessus. Il va lancer 3D parce qu'il a porté 1. Et je transforme mon anaï pour faire 3D. Dans oh. Total. Un dégât. Je prends un dégât il lui reste 3 points de vie encore c'est ça 3 points de vie euh, bah, boss qui va lui tirer dessus aussi portée 2 bah, 2 dégâts Lui, mmh. et ben voilà, qui passe, passe à 5. Heureusement que j'ai mis ma coque améliorée hein. carrément. Et enfin, euh, Victor, mais euh, il va tirer sur euh... Victor le nettoyeur. Ouais, <rire> bon, est-ce qu'il a nettoyé beaucoup de choses Portée 2? Lui a fait un peu que de la merde tout au long de la partie quand même. Ça me rappelle un mec de Warcraft. <rire> ouais, il a fait un peu que de que des je sais pas. Je... C'est bon, c'est peut-être on... un. Oui. On oublie ce tour. Oui, oui, c'est vrai que c'était un tour enfin. hein? Ah si, lui, c'est pris quand même pas mal de dégâts. Voilà. Voilà, ça c'est une belle phase pour toi d'abord ton 4 oui mais en l'occurrence là au niveau des mouvements t'es es méga fluide quoi alors euh, bah, de toute façon j'attaque 3d 3d euh... ah, ouais. 3d Bull high ok Bull high donc euh, je peux relancer une fois enfin un d je veux dire Relancer, ah, ben voilà, j'aime bien moi faire. Moi je suis propre, Écoute, tu toi, tu... donc je me prends un critique. Attends, oui. euh, je vais dépenser une charge pour relancer. Ah oui, ça c'est ouais. Voilà, deux critiques. donc deux critiques. Tant que vous défendez, lancez un des défenses en moins. Donc ça, c'est bon, je l'ai deux fois. D'accord. Ça se cumule, du coup ah, attends, non. Justement, grâce à mon renforcement, j'ai un de sac dégage. Donc, il lui reste trois points de vie, à Jaco. Donc, maintenant, boss qui contre-attaque. Donc, portée deux, pareil, ou trois. L'Empire contre-attaque. Oh, oh, oh, oh, Donc, tout, moi, c'est tant que, grâce à BT1, hein, vu que tu es stressé, ouais. je peux changer un dégât en dégâts critiques pour chaque marqueur de stress qu'a le défenseur. C'était à portée 2, donc je peux pas faire, euh... Donc, je transforme lui en critique. Et donc, après, je vais pouvoir le transformer en double en dégâts. que tu te prends la 3D porter 3 voilà. donc 3D donc toi tu lances 2D <rire> donc Mudelman, je vais l'appeler. Mais... Lui, il est bon, lui. Ouais, lui, lui c'est... Il est touriste. Lui, il doit être bigleux, il doit il être aveugle, en fait. Il se balade. Voilà. Il, il attend de récupérer des pièces détachées. Voilà. Il est aveugle, lui. Et enfin, porter un... Eh ben, heureusement que... Ah là, ça fait, ça fait, ça ah, ah, je meurs il te restait deux, deux une, une. Ouais. bon vous l'avez vu j'ai fait pas mal d'erreurs, de grossières euh, erreurs j'ai oublié plein de choses sur mes cartes j'ai oublié plein de relances euh, j'ai pas arrêté de bumper je dois avec ça, ça m'a bien gonflé de bumper en plus c'était une soirée où euh, j'étais particulièrement énervé mais bon, j'ai quand même passé un bon moment et euh, c'est vraiment euh, toute la qualité de ce jeu-là, c'est d'être extrêmement dynamique et euh, de permettre comme ça euh, des échanges qui sont euh, quand même assez vifs et assez. Euh, ça titille l'esprit quoi. Voilà. Donc euh, je vous promets, la prochaine partie, je ferai mieux. Je ferai mieux encore au niveau de la qualité de la vidéo, au niveau des plans rapprochés, on essaiera de changer de caméra parce que là c'était un petit peu euh, sur X. On va trouver quelque chose d'encore plus, plus clair, plus net, plus, plus piqué. Et puis, euh, et puis euh, surtout, essayer de faire la partie en live. Et puis, ben, j'espère qu'à ce moment-là, vous allez me fait checker et puis m'aider un petit peu dans les commentaires en me disant « Fais pas ci, fais plutôt ça. » Que je puisse enfin foutre une poutrée à Kevin. Allez, en attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, hein, pas de triple zéro comme moi. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le pote qui est juste en face. Allez, à très bientôt. Ciao lance ton dé. Qu'est-ce qu'il a utilisé ça. pour garder Un laser, chérie. Hein Et c'est dangereux. Oui, il faut pas le regarder. Il faut pas regarder, il faut regarder le dedans. Dans les yeux. Appuie, appuie sur le bouton. Voilà. Me disait On disait qu'on avait besoin. Non, non, non, tu peux. Je peux pas te laisser partir avec. Ouais. C'est dangereux, Calliope. Tu peux te faire mal. Je regarde pas là-dedans. Non, non, chérie, je ne peux pas te le laisser. J'en ai besoin pour jouer. Allez s'il te plaît, ma puce. Fini quand, on aura, quand on aura fini, que Kevin sera parti, je te montrerai comment on s'en sert, d'accord D'accord D'accord. Allez. Bon, je suis... Vais... Pourquoi Cherche pas. <rire> J'ai rien vu. <rire> ne cherche pas. J'expliquerai un jour, mais pas s'il te plaît. <rire> pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. <rire> L'amitié naissante qui est entre nous voilà, ça, est fait que bon de pas, de c est, c est, cette charité chrétienne qui est la tienne <rire> fait que. Hein D'accord ah, okay. <rire> Ça va bien là, hein <rire> Sans pierre tendue. Là il est tendu. Ouais parce que déjà, un, hein, ce jeu me tient énormément à cœur. Non, c'est pour rigoler, chérie. Oui. Elle est sur la table de nuit de maman, chérie, en dessous. De rien mon chat. Là, par contre, on peut faire quatre parties de suite. <rire> non, <c 'est> bon. <rire>